Nous avons Gepetto et nous avons Michel avec nous. Bonsoir Michel, bonsoir Gepetto. Bonsoir. Bonsoir Michel. J'ai une question à vous poser si vous pouvez m'éclairer. Oui, allez-y. C'est le tour de Michel, mais je vous répondre si vous n'avez qu'une question. Allez-y Gepetto. Oui, je sais que vous êtes un expert en religion et je voudrais savoir... Pourquoi, selon vous, l'État d'Israël a choisi euh, l'étoile de David comme symbole sur son drapeau, alors que le fondateur du judaïsme, c'est Moïse Je ne comprends pas, si vous pouvez m'éclairer. C'est tout Oui, c'est tout. Merci, Gépéto. Alors, Michel, bonsoir. Comment vas-tu, Michel Je risque d'être nocif. Pour pour la santé, moi je ne prends pas de risques, je n'aime pas les piqûres, et je n'ai rien contre les Chinois, les Américains, les Russes, moi je suis pas en guerre du tout, je suis en paix. Après ceux qui sont en guerre, eh bien c'est bien dommage pour eux euh, euh, que euh, voilà, si, si le président est en guerre, moi je ne le suis pas, puisque je n'ai pas voté pour lui, je n'ai pas du tout son état de, comment on peut dire, de, de penser. Euh, on n'a pas la même, le même état d'esprit voilà après euh, je ne crois pas au complot pour le Covid euh, puisque en fin de compte il a, la guerre chimique est impossible euh, puisque tout le monde serait contaminé autant ceux qui qui, qui, euh, bah, qui provoquent euh, les, les, les contagions c'est impossible c'est prouvé Puis les guerres chimiques n'existent pas du gaz moutarde hein, mais ça c'est autre chose c'est simplement comme si on envoie des, des disons euh, des du, du, du gaz de ville c'est pareil oui bien sûr michel si tu permets puisque j'ai peut il, il est là je vais le répondre après je veux te reprendre déjà concernant la, votre question mon cher ami euh, vous parlez de l'état d'israël et étoile de david et euh, David Abassi, si tu entends ça, je vais te dire, ne représente pas l'État d'Israël. <rire> Israël, il a des ambassadeurs partout, même en France. Tu peux aller à l'ambassade et poser ta, la question que tu as, ils vont sans aucun doute te, te répondre. Sinon, tu prends un billet d'avion, aller à Tel Aviv, euh, là-bas, je ne sais pas où. Euh, parce que même si tu veux aller dans n'importe quelle synagogue, poser une question, Concernant l'État d'Israël, aucun synagogue ne va pas parler au nom d'Israël. Israël, Israël c'est un État reconnu par les Nations Unies. Euh, si vous avez des questions, vous allez vous adresser là-bas. Mais une chose, une leçon, voilà. Maintenant, c'est le son, c'est-à-dire 1 plus 1, ça fait 2. C'est le son, ce n'est pas mon avis. Je vais te apprendre quelque chose, tu dois apprendre ça. Euh, le judaïsme n'a pas commencé avec Moïse. Judaïsme, et en plus Moïse lui-même, il n'était pas euh, membre de Judaïsme, il était juif. Et déjà, j'en ai beaucoup parlé, c'est des leçons que je te donne, je vous donne aux autres aussi, vous pouvez l'apprendre si vous voulez. Vous savez, il y a être juif et avoir la religion de Judaïsme. Être religion, tous les enfants de Adam et Eve sont juifs. Surtout tous les enfants d'Abraham. De de depuis Abraham, Ab Ab Abraham c'est après euh, Adam et Eve, Abraham il a eu deux enfants, un Ismaïl, l'autre Ishaq. Ismaïl c'est le père des Arabes, euh, ils sont juifs aussi, mais euh, de leur euh, père Ismaïl. Mais, les enfants d'Isaac sont juifs. Après Isaac, on a pris euh, judaïsme être, être juif à, à partir de leur mère. À partir de là, les enfants de Jacob, euh, Isaac et Ismaël, deux branches euh, dans le et judaï... dans l'ethnie le, euh, juive a commencé. Euh, L'un, il va fabriquer et créer l'islam l'autre, il va fabriquer la religion du judaïsme. Et cette religion du judaïsme, actuellement, vous avez beaucoup de juifs dans le monde euh, qui ne sont pas euh, euh, juifs religieux, mais ils sont juifs ethniques. Euh, cette leçon, c'est assez important, j'en avais déjà parlé. J'ai parlé dans un de bouquin, mes bouquins, qui est publié en anglais, en français, euh, vous pouvez sur Amazon le trouver, le lire. Je ne veux pas consacrer plus que ça, mais apprenez bien que Moïse, c'était après Jacob. Euh, Moïse aussi, c'est un enfant euh, d'ethnie juive, mais judaïsme n'a pas fondé euh, par Mouise, voilà. Euh, oui, euh, Michel, je, je vous écoute. Est-ce que euh, Gepetto, c'est bon? Vous êtes parti? C est, c est Gepetto, marrant, il est parti. Elle, Mais, oui, Michel. Patates, euh, nature avec de l'huile d'olive, hein, sans, sans les... Oui, oui, oui, Michel.